Salut à tous, c'est folie bon du Aujourd'hui, on est avec Padou! Simplement, allez le suivre sur Instagram. Padou Loulou sur Instagram et sur YouTube, Padou Jao. Simple. Alors aujourd'hui, suite au vote hein, des quartiers et tout, on a décidé qu'on allait faire à Barbès du coup la vidéo SAP. On a eu des bonnes réactions, hein, des bons trucs. Hein. Ah oui, oui, on a eu des bons trucs et des belles personnes. Voilà, et dis dans commentaire bien sûr la ville où vous voulez qu'on vienne pour les vidéos et aussi le quartier. Bah voilà. du coup, euh, let's go, hein! Let's go, let's Parti, go! Hein. Bien? Oui? Vous êtes ministre quelque chose ou vous êtes... Non, je ne suis pas ministre. Parce que vous êtes habillé comme ministre un... Je suis un pré-retraité. Ok, ça marche. Okay, oui, ça marche. Ouais. Alors du coup, monsieur, on aimerait savoir du coup euh, le prix des habits et la marque. On va commencer par euh, la veste en haut euh, de Costa Combien Non, le prix d'en haut de la, de la chemise... D'abord du... de la veste, ouais. c'est 200 euros. 200 euros. C'est ouais. quoi la marque euh, aussi La enfin, marque, euh, bon. C'est une euh, veste euh, sur, mesure. sur mesure. Ah euh, ouais, Qu'un Congolais qui m'a fait. Ah oui, ah oui. Ah, Comment ouais. ça Du coup la chemise. La chemise est une chemise ordinaire que j'ai achetée. C'est pas aussi sur mesure Non, pas sur mesure. non, ça passe sur mesure. Ok, ah, ouais. C'est combien de taille je pense La chemise c'est 60 euros. Ok, ça marche. Café Coton. Ah, C'est très bien, c'est une belle marque. Hein. Ah bien, ça. Ah Ensuite, la belle cravate. Ah c'est quelle marque et c'est combien La, la cravate, c'est Valentino. Oh, oh, oh bien wow. C'est combien hein C'est combien à peu près pour vous La cravate, c'est 80 euros. Ouais. Ensuite le petit euh, mouchoir de poche Le petit mouchoir ouais. de poche, c'est un congolais qui vient l'a fait. Oh, c'est un congolais oh, Oui, c'est euh, oh. bien, c'est oh. bien. C'est oh. oh, du coup euh, le bas du coup, de costard, c'est combien à peu près Le costard, le pantalon, ouais. bien comment pantalon, euh, non, le pantalon c'est 70 euros. Sur mesure ou pas Je Non, pas sur mesure. Ok, ça marche. Un prêt à porter. Et ensuite euh, les chaussures du coup? Les chaussures, c'est les chaussures moyen non, c'est des bon, cuir, comme ils sont en Ça a coûté 100 euros. 100 euros, ok. Voilà. Ensuite, monsieur, votre belle bague, son en or Non, c'est plaqué, or. Ah, plaqué, ok, plaqué. Black c'est combien, combien. une bague qui m'a coûté 60 euros. 60 euros. Voilà. Et là, vous avez aussi euh, un beau bracelet. Et, euh, un beau bracelet, le bracelet, c'est 50 euros. 50 euros. Ouais. Et, là, et du coup, la deuxième bague ici la deuxième bague, Pareil 6, le même prix. 50 euros aussi. Oh. Ensuite le beau chapeau. Le que... chapeau. Chapeau, chapeau, hein Non, le chapeau c'est 49 euros. 49 euros et la oh. marque La marque c'est une marque un peu ordinaire, je sais pas, bon. Je ne fais pas attention, mais. Les chapeaux, sinon c'est une marque anglaise. Anglaise Anglaise. chapeau, c'est bien un chapeau. Hein. Oh, le chapeau. Oh. Oh. Oh, c'est des lunettes. Les, les lunettes, c'est des lunettes. Comment on appelle cette marque-là C'est des lunettes Yves Saint Laurent. Ah oui, oh. monsieur, ah ouais. oh. et c'est combien à peu près Les lunettes, c'est 300 euros. Ah là, vous avez mis le prix, hein oh. ah, Ouais, ah, ouais, Les lunettes, ça coûte cher. Ah. Hein. Ah, oui, c'est surtout la monture, il coûte cher. Ouais, oh, c'est vrai. Oh. Oui. Monsieur, merci beaucoup. Euh, J'aimerais savoir le prix et le, la marque de vos vêtements. Donc, on va commencer par toi. Euh, quel est le prix et la marque de, de ton petit gilet Celle-là coûte 285. 285 ouais. Ok, ok. Et c'est une quoi C'est une Pyrenex. Pyrenex ouais. Ok. Et euh, le prix de, de, de ton gilet C'est un gilet 45, je crois. 45 euros ouais. Et c'est quoi comme marque Adidas, Bayern Dominique. Munich. Ok, ok. Bayern de Munich. Ok. Euh, on peut savoir le prix et la marque de ta sacoche C'est Louis Vuitton. Louis, Louis Vuitton, Vuitton Ah, si, si. Louis Vuitton. Si. <rire> Elle eh, coûte 845. Combien 845. 845 Ah ouais Tiens la monnaie toi. <rire> euh, on peut savoir le prix et la marque de ton pantalon 50, 50 euros Sergio Tacchini. Ok, 50 euros le survêt. Ok ok, montre un peu. <rire> Pas de souci. On peut savoir le prix et la marque de tes chaussures 90 euros. 90 euros Ok, toi tu roules sur. tu marches sur l'or un peu. <rire> on peut savoir le prix et la marque de tes bagues Là c'est une givenchy. Givenchy 135. 135 euros Oui. Ouais. Ok, ok. Et euh, l'autre bague Celui là je l'ai acheté 20 euros. 20 euros et c'est une quoi C'est 23. Ok. <rire> tu l'as oh. ramassé où celle-là <rire> Ok, pas de souci. Okay. Salut les gars, comment ça va Ça va, alhamdoulilah. Ça va bien, ça va bien ça va bien. Vous êtes quoi, Algérien ici là? Ouais, je suis Algérien. Algérien Ouais, okay. moi suis Algérien. Du coup, on aimerait savoir le prix des habits et la marque. D'abord, le pull. C'est quoi la marque et c'est combien le pull Ouais, celui-là il est pas mal. Ah, Je sais pas le pull. C'est un, un cadeau Un voilà. cadeau. Un cadeau. Voilà. Ensuite, la belle montre là. Ouais, ah ouais, ouais. C'est un cadeau aussi. Un cadeau aussi, un cadeau aussi. Voilà. Par qui Par une femme là ouais. Ah. Ouais. Ensuite, euh, ceinture Louis Vuitton. -Louis -Louis -Louis -Louis -Louis ouais, Louis Vuitton. Combien C'est combien un cadeau. Encore toi j'appelle une hein tu michetons les. Voilà, voilà, tous les avis, tous les amis cadeaux Eh Voilà. Cadeau on fera La France, il m'a donné cadeau comme ça. Ok ça France. Du coup maintenant toi. Du coup, Le survête de Nike, combien Combien c'est chez ça 135. Ouais bah 135, ouais. Ensuite, la sacoche Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis un cadeau. Cadeau aussi Ouais cadeau. Ouais. Qui de qui Une femme ou ouais, <rire> femme. <rire> Ensuite euh, les TN. Ah, Nibel, ouais. 180. Combien 180. 180 Ouais. T'as ou des bracelets ou une montre T'as quelque chose ouais, C'est bon Ok. Ouais, en tout cas. Pas, cher ça. pas cher ça, hein C'est 30 ah, euros hein, vite ah, fait. Hein. Tranquille. <rire> <très rire> <très bon. rire> en tout cas, merci à vous. Hein. Merci, ah, beaucoup, merci, merci beaucoup. D'abord la veste, c'est quoi la marque et c'est combien La veste, je sais pas. Je sais pas hein, une, idée de prix, une tranche de prix, une idée de prix, Je sais pas, 30, 30. 30 euros, 30 euros. Et la marque euh... Non, la marque, non plus. Okay. Ensuite, le t-shirt jaune, là, combien Et Le t-shirt, euh, je sais pas trop. Hein. On va dire 15 euros, 20 euros 15 euros, 20 euros. Okay. Ouais. Ensuite, euh, le jean noir, là. Le jean noir, ouais. Pratiquement le même prix, hein. 25 euros aussi Ouais. Voilà. Du, quelle marque la marque je sais pas trop l'intérêt. Okay. Ensuite euh, les baskets. C'est un cadeau. Cadeau aussi cadeau. Ouais. Okay. Et ensuite, euh, bah les beaux colliers là, faut le dire, hein. c'est du vrai or ou c'est du plaqué Bon c'est les deux. Il les y a de... le vrai or et hey le plaqué. Alors le vrai c'est combien le vrai Le vrai c'est 150 euros. 50 euros ouais. ouais. Et le plaqué c'est combien Et le plaqué, on a dans bon, 50, 50 euros toi. Ok. Ensuite, bah du coup, ta bague, du coup, quoi une bague as une bague ouais Combien Bon, la bague c'est un cadeau d'un ami. C'est de l'or ou pas Ou c'est du plaqué C'est le plaqué. Ah, ok. Ouais. Donc tu penses combien hein Peut-être 50 euros quoi Euh... Quoi je sais pas trop parce que okay. c'est un, okay. un cadeau. Ensuite, euh, le sac. Donc il juste nous, nous montrer la caméra, le sac. Un Kipstar. Combien à peu près, tu penses Combien à peu près Vas-y, ouais. ouais, je l'ai acheté à Decathlon. Ouais. Okay. Ouais, je l'ai acheté à Decathlon. Je L'ai acheté à Decathlon environ... Euh, si je me trompe pas, 60 euros un truc comme ça. Okay. Ouais. Et pour finir bah, du coup bah, les boucles d'oreilles hein. Pour finir hein. Les boucles d'oreilles, ah, bah, oui. j'ai acheté au marché. Donc combien environ euh, 15 euros. 15 euros ouais. Ok, bah, je pense qu'on a tout dit, hein. Ouais. ouais c'est bon hein. Ok. Ceinture ou pas? Ceinture. Ouais. Oui ceinture. Louis ou pas? Non. Ah bah... C'est en cuir c'est. Un cadeau encore. Cadeau ok. Ouais. okay merci beaucoup hein. Euh, merci merci beaucoup, de quoi rien. Salut mon gars, comment ah, ça salut va Salut toi, et toi Tu es la femme toi ouais, hein On est dans le 18ème comme d'habitude, bonjour tout le monde Barbès on connaît hein ah, okay. Du coup on aimerait savoir tu connais bah, le prix et la marque On va commencer par d'abord euh, Kalenji, c'est combien ça 10 euros 10 euros, ok c'était cash Le t-shirt est indomptable University of Mario Washington Ouais, ouais. Combien Ça on va en faire quand j'ai mon bac Ah quand t'as eu ton bac Ouais, bon en... Ce jean là Ça c'est le numéro 2 Tout, tout Ouais, et d'accord C'est Discourer. combien Combien, combien 250 et... Quand même, hein? Ça, j'ai payé ça il y a une semaine. Combien? Tu m'as? Ça? Je vais vous me ça coûte combien? C'est à New York, j'ai payé ça. Plus de 100 ou moins de 100? Plus de 100. Plus de 100, ok. Ok, ouais, c'est Arthur Moloko, premier du nom, l'homme qui valait 1 milliard de francs CFA. Ah! Là, je... Ok, on est ensemble. Il y a le, le photographe. Le voilà! voilà il est très très la chemise elle elle est là, est et est ch Voilà Et, et, et la veste à Barbès 50 Non, non, non <ríe> Allez, Chili ah ouais, Elle ah, ah, est excellent, elle est excellent Attends, on a parlé de lui Ben oui Ouais Ça, ça vient de, c de chez Zaza Ouais, Zara. Zara, non pas 50 euros, 60, 70, ouais. la chemise, la chemise, là. ah 500 euros, ah, voilà. ah, Tommy Heifiger, euh, Tommy Heifiger et, et, Tommy... Tommy ouais, okay. et, et, et la montre Tommy Heifiger, et, et, et, et, et, et le pantalon H&N, <rire> et, et, et, et les baskets, ah, chez Zara, 10 euros. En promotion Voilà. Bon, c'est carré. Bon, tu vois, non on, on est dans le. Sympologie Sympologie Le, le euh, Par exemple, toi, ta chemise. Ta chemise. Ta chemise, c'est Dolce Gabbana. Gucci Gabbana yeah. Ok. Euh, ta casquette C'est toujours Dolce. Ok, ok. Le prix de ta casquette Mais ta casquette, en tout cas, ça coûte trop cher. Ça coûte. Combien Combien 140 balles. 140 euros ouais, ouais. D'accord. La, la, la, la petite chemise, la petite chemise, elle coûte combien La chemise, ça coûte 280 balles. Ok, ok. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et euh, le, pa le pantalon Le les pantalon, pantalon c'est du Suarez. Du Suarez Ouais, ouais. Ok. Combien le pantalon C'est quand le pantalon, ça coûte 200 balles. Ok, 200 balles, ok. Et euh, on peut savoir le prix des, des chaussures Et la marque des chaussures C'est Dolce Gabbana, ça coûte 720 euros. Ok, pas mal, 200, 200 ok, pas mal. Et euh, on peut savoir euh, ta montre Ta montre un... Le prix, et la marque de la montre Non, ça coûte trop cher. Enfin là, je ne pas pas te dire. 10 000 euros, 10, 000. 10 000 euros à peu près C'est 3 000 balles. Là. 3, 000. 3 000 euros euh, D'accord, ok. Et on peut savoir euh, le prix, et la marque de ta bague On voit que tu as une bague. Et ça, c'est Bulgari. Ok, ok, okay. d'accord. Et euh, combien combien le prix euh, de la bague La bague ça coûte 180 balles. 180 euros. 180 euros D'accord, d'accord. Et euh, le sac Ça c'est le sac, euh, ça coûte pas trop cher, ça c'est. Combien à peu près C'est 5 euros, c'est tout. Hein. Ok, ok, bah c'est déjà ça, hein, 5 euros. <rire> ok, bah, Ok, et euh, ton collier, ton, ton, ton collier coûte combien Ça, ça c'est le viton, c'est l'original, ça coûte trop cher bon. <rire> combien à peu près 280 euros. Bah. Ah ouais quand même, 280 euros. Ok. Et bah ok, bah on a fait le tour. Ok, bah merci beaucoup en tout cas.